Qui ah y'en a de... encore un autre Ouais bah de toute façon t'avais des singes oh Putain t'étais à 12 et demi un doigt, ouais vraiment rien Par contre j'ai pas ma sauce je vais bien reprendre tout le monde mais il va falloir que tu les reprennes aussi ouais Vas-y je suis Ah non Ah bah, bah voilà. voilà Bah voilà Ah ouais Bien joué. Ah je suis mort. Je... Non ah, C'est fini. Vas-y vas-y vas-y. J'ai pas de singe. Ah merde, mais j'ai l'arrière. Donc il y a peut-être moyen. Alors je, je dégage. <rire> ah ouais. Encore. encore, ouais, encore. Oh la la la la la la rojo rojo. Ah, oh, la bah, la Pareil, mec la ouais, c'est ah. trop. De gusse, là c'était déjà barbé, hein Parce que tu sais euh, Toi tu te mets euh, ouais. C'est celui de la wonder piece Bah ouais c'est ça et du coup t'as vu c'est pour ça que c'était la sauce Genre euh En soit même la fenêtre ça devrait être toi qui la prends. mais Ah ouais Oh la oh la les escaliers. <rire> oh moi je tire on m'en les couilles Ah merde Sinon ouais. je m'en foutrais <rire> Putain, mais... Oh là là, tire, tire, tire, tire, tire, sauce Non